Bonjour, bonsoir, aujourd'hui on ouvre enfin la première chaîne box de septembre qui est disponible sur le site chainbox.fr. n'hésitez pas à aller faire un tour sans compter que vous pouvez profiter du code EVALS10 pour profiter de 10% de réduction hors chaîne box pour tout produit Yu-Gi-Oh Moi je meurs d'impatience de l'ouvrir et découvrir le produit qu'il y a dedans vu que c'est une box mystère, alors on perd pas de temps et on ouvre ça tout de suite. Alors il faut savoir que la chaîne box comporte de nombreux produits Yu-Gi-Oh hein divers et variés et là je vais charcuter parce que c'est super bien far farmé farmé putain mais je suis fatigué de la boulot c'est super bien fermé du coup tada la chaîne box <rire> je suis hyper content et je suis hyper curieux de voir ce que ce qu'on va retrouver à l'intérieur alors on va l'ouvrir alors, je, la, je, je crois que je qu'elle est à l'envers. Mais oui J'ai oublié le magnifique logo. C'est s'est carrément fait chier. Elle a imprimé sur le carton. Elle a commandé le carton. Et ben, bravo à elle. Et on ouvre. Et donc on a la petite carte. Et oh, c'est génial. Le petit autocollant. Ok, on va pouvoir sortir tout Comme ça, directement. Ok, donc tout est sous-scellé. J'ai envie de garder mais Ah J'espère qu'il y aura d'autres autocollants dedans. Oh ah ouais Ah oh ouais Mais carrément ah ouais Alors, on a le droit... C'est génial Rien que ça, déjà, ça fait de l'œil. Alors, je sais pas comment ça s'appelle. Vous savez, c'est les machins pour mettre les badges. Ça peut être cool, mais dedans, c'est quoi C'est un truc qui est en plus, avec le le tourcou. On va appeler ça un tourcou, ça se met autour du cou. Donc voilà. Un petit autocollant de la magicienne des ténèbres, qui est aussi, ben... Le logo de la chaîne Box. Ah, un fil center dragon blanc aux yeux bleus, ça c'est cool. Des sleeves tout droit sortis bah, du Japon, hein, évidemment. Comme je vous ai dit, il y a des produits japonais dedans, et euh, c'est des sleeves avec Yugi dessus, quoi. Donc ça c'est cool parce que c'est pas trouvable en France ou euh, dans très très peu de boutiques. Du coup, c'est super cool parce que bah, c'est rare. Un petit pince Yugi qui fait plaisir, <rire> et surtout le seulement de la fureur. Bah, du coup, on va s'ouvrir ça, hein. Allez, on va les charcuter la tronche. Et on va voir s'il si y a des cartes super cool dedans. Non, mais ça, franchement, voilà. C'est un produit qui vaut le coup foncer, prendre la chaîne box. Honnêtement, foncez. Alors, les cartes promo. Vous savez, on commence toujours par les petites cartes promo lors des ouvertures, n'est-ce pas Alors, on a... Oh, Salamandre, grande. Coyote. Et, et, et, et. Ange des mers. <rire> Je ne sais pas combien d'exemplaires. Un hein, petite box donc voilà. Et dans les trois boosters. C'est super. Franchement, c'est super. Défenseur du labyrinthe, bataille céleste Simog, étoile de mer Marincès, Simog l'oiseau du commencement, passé demoiselle de fortune, miroir des rêves de la joie, coldo-cryonite cataclysmique, cataclysmique courant Marincès et fureur du feu. Ensuite, quavons nous de beau on a 6 mobs de protection, décharge de pioche, vénération du grand Yusenju, Yusenju Sabu, du Tennis, Hurlement Blanc, Octroi de l'Héritage du Monde, Manicien, Meiji, et Hydre Reptilia. Parfait. Et pour le dernier booster, nous avons Ferveur Psychique, Étole de Mer, Marincès, Kiki Nagashi, Fusho, Viper, T301. Oh Ikelos, Mara, du miroir des rêves. Classe. Je ne connaissais même pas cette carte. Coupercute. Dragon DMZ. Douleur d'épée, Yosenju, Fantasy du miroir des rêves. Voilà. Donc des cartes vraiment très intéressantes. Parce que dedans, il y a du miroir des rêves. Qui est un c'est cool à faire. Et que c'est pas mal. Surtout que Ikelos, je le connaissais pas du tout. Et là, dans une petite rareté sympa. Après, il y a des cartes, ben, forcément, hein, qu'on peut retrouver dans, dans le moment de la fureur. Donc C'est cool, vous voyez du souverainement de la fureur des sleeves, fil center autocollant pins et ça. Et ce n'est que la première chaîne box. Ce n'est que la première chaîne box. Du coup, n'hésitez pas à aller commander ça sur chainbox.fr, Le lien sera dans la description. Moi, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine ouverture et au mois prochain pour l'ouverture de la prochaine chaîne box. Ouais.